Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, utiliser une base de données euh, euh, via, euh, par l'intermédiaire du langage PHP. L'idée c'est d'avoir un navigateur euh, qui va nous permettre euh, d'accéder à un site web. Sur ce site web on utilisera le langage PHP pour pouvoir faire différentes euh, manipulations donc sur notre base de données. Donc lire des informations, Donc, ça, on fera ça avec un select, ajouter des informations, donc insert, les modifier, update et euh, les supprimer. Alors, au niveau de la situation qu'on va utiliser, on va utiliser, donc, on va utiliser donc, notre navigateur web, notre client HTTP. Il va euh, dialoguer, faire une demande à un serveur euh, Apache, c'est notre serveur euh, HTTP euh, dans notre euh, situation ce serveur en plus d'être serveur euh, httpd il est également interpréteur php c'est à dire qu'il va pouvoir comprendre des scripts php et euh, notamment dans ces scripts php on va, se, on va agir en tant que client de base de données pour faire une demande à un deuxième serveur donc le serveur de base de données on prendra un serveur mariadb ce serveur il gère une, une base qu'on a appelée blog et donc, ce serveur va pouvoir répondre aux demandes du client de base de données. Donc, on répondra ça au script. Et le script PHP, qu'est-ce qu'il fera Il mettra, euh, comment dire, il produira du HTML pour envoyer euh, le résultat, la réponse au, au client euh, HTTPD, donc euh, au client, euh, au navigateur web. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on va regarder des, des exemples. Alors pour ma part, j'ai euh, utilisé donc, un, serveur, euh, un logiciel euh, XAMP, qui m'a permis d'installer et, euh, et mon serveur, je vais y arriver, voilà, et mon serveur Apache et mon serveur MySQL. Donc là mes deux serveurs sont démarrés. Les scripts qui sont fournis avec la vidéo, je les mets en, dans un dossier qui s'appelle cxamphtdocs. Donc ça c'est le dossier qui est servi par Apache. Et j'ai fait un sous-dossier que j'ai appelé blog, et dedans j'ai déposé les 5 scripts. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est on va faire fonctionner ces 5 scripts pour voir euh, leur, euh, leur effet. Alors, hop, donc je démarre voilà, un navigateur euh, web, on fait localhost, slash blog. blog voilà, donc là on tombe sur la page d'accueil, hein. donc là on n'a on a rien précisé, donc c'est la page par défaut euh, qui s'affiche, à savoir la page qui s'appelle index.php. Euh, Alors, avant de faire des modifications, donc on va regarder ce qu'il y a donc, avec le R de read on va lire le contenu euh, de la base de données. Donc là, dans ma page web, c'est marqué, voilà, je vais grossir un peu, affichage des utilisateurs. Donc c'est ma base blog, elle contient une table d'utilisateurs. Et donc là, actuellement, on me dit qu'il y a 4 euh, utilisateurs. Donc ça, c'est ce que je vois dans mon navigateur web. Alors, pour faire ça, j'utilise un script PHP, donc, euh, voilà, qui s'appelle blog select. Donc ici, donc je vais l'afficher dans un éditeur. Donc, voilà, là on a le script block select qui permet de faire cet affichage. Alors afin de bien comprendre ce qui se passe, euh, je vais ouvrir, euh, je vais me connecter à la base de données. Voilà, on va se connecter à la base de données pour euh, MySQL-U. Donc on va se connecter avec le même utilisateur. Donc l'utilisateur dans notre script il s'appelle Bobby. Donc, -U Bobby. Bobby, il utilise un password. Alors, le password, c'est quoi C'est hello. Donc, j'écris hello et je suis connecté euh, à la base de données. Et si je veux regarder le contenu donc de la table utilisateur qui est contenue dans la base de données blog, donc je fais cette requête-là. Donc là, quand je suis connecté directement à la base de données, on voit que j'ai une table qui s'appelle utilisateur, qui contient 4 enregistrements. Pour chaque enregistrement, j'ai un ID, un nom et un email. Et là, c'est bien ce qu'on a obtenu ici, dans notre page web. Alors comment on arrive à faire ça euh, avec notre script Déjà, on commence par définir différentes euh, constantes. Donc euh, l'hôte, c'est donc, euh, donc localhost, l'adresse IP... Euh, du serveur euh, local euh, le username euh, donc bobby, son mot de passe le nom de la base de données donc euh, que j'utilise ici hein, blog donc ça c'est le nom de la, la base de données alors donc ça ça nous permet toutes ces informations là vont nous permettre de nous connecter donc pour se connecter ici donc on va créer euh, un objet de la classe pdo donc on va faire un new pdo et pour faire ça on lui donne donc une, euh, une définition de la, la, de la base de données, du serveur, euh, du port, du charset utilisé et de la base qu'on cherche à, comment dire, à, à, à utiliser à travers notre script. Et puis donc on fournit euh, Bobby et, et, euh, et son mot de passe. Alors là pour que ça fonctionne évidemment il faut que la base soit déjà installée avec le compte utilisateur déjà paramétré. Hein. Alors on suppose que c'est le cas, donc la connexion va bien se, se dérouler. Une fois qu'on est connecté à la base de données, euh, cette variable dbh elle va me permettre de questionner ma base de données. Alors là, qu'est-ce que je vais faire pour, euh, donc, euh, Je vais la questionner en, en, en, lui, une, en lui demandant d'exécuter la méthode query et en argument, on met la requête SQL euh, qui nous intéresse. Donc ici, c'est une requête de sélection. Donc on va demander à la base de données... De sélectionner tous les enregistrements. DBH va nous retourner un résultat donc qui, est sous, euh, qui est une instance de la classe PDO Statement. Et ce résultat, donc qu'est-ce qu'on va faire On va lui demander ici, dans notre exemple, de récupérer toutes les lignes qu'il a obtenues en, faisant une, euh, en récupérant ça de manière associative, c'est-à-dire en disant, ben voilà, quand j'obtiens un résultat, et eh bien ce résultat, si je parle de id, il me donnera une valeur, si je parle de nom, il me donnera une valeur, si je parle d'email, il me donnera une valeur. Donc, le résultat que j'obtiens, qui euh, est contenu dans la valeur les utilisateurs, ce résultat, en fait, c'est un tableau, array, de tableaux Et chaque élément est lui-même un tableau donc associatif. Donc, quand j'irai voir à la clé id, j'aurai la valeur de l'id, de cet enregistrement quand j'irai voir la non j'aurai la valeur nom associée à cet enregistrement voilà donc là j'ai le premier enregistrement ici le deuxième donc c'est ce qu'on a dans la base de données hein. donc premier enregistrement deuxième enregistrement alors donc je reprends avec mon script select donc c'est le script le plus compliqué hein. alors le script select donc il me permet d'avoir le résultat le résultat, on lui demande de récupérer tous les enregistrements et donc les utilisateurs, ça devient une variable PHP qui contient un tableau donc là on peut le parcourir avec une boucle for each donc, et euh, chaque élément de ce tableau est lui-même un tableau associatif donc on va pouvoir faire un écho de l'ID, du nom et, euh, et euh, de l'email de, euh, de l'enregistrement et on va boucler ainsi sur tous les enregistrements ensuite on va acheter on va donc là c'est euh, printer c'est plus pour faire euh, du développement pour aider de, à comprendre un peu la situation donc là on va on va faire un printer de euh, la variable les utilisateurs qui me permet d'avoir euh, voilà ce contenu là donc les, les quatre enregistrements alors une fois qu'on a qu'on a fait euh, qu'on a vu ce qu'il y avait dans notre base de données on va euh, on va passer à la suite, et c'est-à-dire on va commencer par insérer, ajouter des données. Donc là, on va ajouter le, le insert, on va utiliser le insert, excusez-moi. Donc là, on nous marque « ajout réussi d'un carl Ok, soit, mais euh, on va vérifier ça. Donc Pour vérifier ça, je refais appel à mon script read pour lire le contenu. Et maintenant, on voit qu'effectivement, j'ai bien un carl qui a été supprimé, donc un enregistrement qui a été suppri euh, pas supprimé, excusez-moi, qui a été ajouté dans ma base de données. Donc là, si je retourne dans mon script de base de données, que je refais un select, donc là je me connecte directement sur la base de données, et qu'est-ce que je vois C'est qu'effectivement, il y a un enregistrement supplémentaire. Alors après, on va faire un autre ajout, hein, tant qu'on y est. Donc on va refaire un insert. Donc là, il nous dit ajout réussi d'un carl. Et Donc là, si on regarde à nouveau le contenu de euh, notre base de données, donc on a deux, euh, deux enregistrements euh, qui contiennent exactement les mêmes infos, excepté pour euh, l'ID, euh, qui est euh, différent. Donc on va jeter un coup d'œil sur le script d'insertion qui a été utilisé. Donc voilà. Donc là, on se retrouve avec exactement la même chose en début de script, en hein, définition des, euh, des constantes, connexion à la base de données. Ici, on a la, recherche, la, requ la requête d'insertion. donc on, on insère dans notre table un nom, un email. Et donc, on donne toujours la même valeur, carl et euh, carl.example.com euh, Et ici, donc, on, on fait la query. Et puis, bon, il se trouve qu'on là, on n'a pas besoin de retravailler le résultat. Et on va afficher un texte euh, en HTML en, en disant bah, voilà, que l'ajout était euh, réussi. Donc là, on a réussi... Ah, donc on, on arrive à voir notre base de données, on arrive à ajouter des informations. Donc maintenant on va regarder maintenant comment on fait de la, des modifications. Donc là, ici euh, il y a une petite euh, faute entre guillemets. Donc c'est euh, « Carl » commence par un, un « C » et non pas par un « K ». Donc on va faire un update de notre base de données pour euh, faire euh, cette modification. Alors pour faire ça, on fait un update. Donc il nous dit que mise à jour de l'email de tous les carles a été euh, réussie. Et euh, si on regarde à nouveau le contenu de notre base de données, on voit que maintenant, euh, on a bien, euh, la mise à jour a bien été effectuée. Alors on va jeter un coup d'œil sur euh, le script qui nous permet de faire ça. Donc c'est le « update ». Je l'ouvre. Donc toujours la même chose. « Connexion à la base de données ». On définit notre, euh, notre requête, donc ici c'est un update de la base euh, utilisat, de la table utilisateur, excusez-moi, on va dire que l'email c'est maintenant carl avec un K, et pour qui Pour toutes les personnes qui ont un nom euh, qui s'appelle Carl. Et après, avec euh, l'instance de DBH, l'instance de, de, de PDO là, qui s'appelle DBH, on, on exécute la query et euh, après on affiche, on affiche le texte comme quoi tout s'est bien passé alors il nous reste à tester la, la dernière euh, à faire fonctionner le dernier script donc qui est le delete alors avec le delete qu'est-ce qu'on va faire on va supprimer tous les carles donc on clique dessus suppression de tous les carles donc on y va on regarde ce que contient le script delete donc toujours la même histoire connexion à la base de données définition de la requête SQL donc je, dé, je fais un delete dans la table utilisateur euh, de tous les euh, enregistrements qui ont pour nom Karl. Et après, on exécute la query. Et là, on met un, un texte de retour euh, à l'utilisateur. On fait une petite vérification. On, regarde les, euh, on fait un read pour voir à nouveau. Donc, on retrouve bien une table maintenant qui a 4 utilisateurs. Une, deux, trois, quatre. Euh, donc, enregistrement. Et si je regarde dans ma base de données, bon, effectivement, c'est ce que j'ai donc voilà, alors arrivé à ce stade on a, donc, on a fait le tour hein. on, a, on a utilisé donc, les, chacune des, des, des quatre opérations euh, basiques euh, de, de, de manipulation d'une base de données euh, alors là ces scripts euh, comme ils ne sont pas variables à chaque fois on fait exactement la même chose donc le select c'est pas gênant parce qu'en fonction du contexte on va avoir des résultats différents par contre l'insert l'update et le delete c'est toujours la même chose donc euh, là, l'étape suivante, ce serait de commencer à mettre en place des euh, formulaires HTML, euh, donc, et après, soit en POST soit en get, qui vont permettre de transmettre des informations euh, qui vont pouvoir être récupérées dans les scripts PHP, et ainsi de pouvoir euh, adapter euh, les, euh, les scripts PHP en, en les rendant variables et euh, en ayant des effets différents en fonction des, des, des données qui sont fournies euh, par l'utilisateur. Alors bon, bah, tout ça c'est une autre histoire, donc euh, bah, sur ce, euh, je vais vous remercier pour votre attention, euh, et euh, je vous dis à bientôt, au revoir.